Moi je suis plutôt tracteur et puis euh, voilà, tracteur, tout, tout ce qui est mécanique, hein. monique est plutôt tout ce qui est manuel. Chaque souche a son, sa propre formation et euh, la souche d'à côté prendra une autre, une autre allure et je trouve que ça a son charme, enfin qu'elles sont toutes euh, vraiment singulières. Il y a un rendement très bas, on est autour de 20 hectares là-dessus, c'est très peu mais c'est le but recherché. Hein. Alors, tout est important dans la plante. Ça part de la, de la, du pied, de la racine, de la terre et des feuilles. Parce que le raisin ne peut pas mûrir s'il n'y a pas. Euh, il ne peut pas mûrir autrement que sur la plante. Donc, euh, l'importance des feuilles et de la végétation, c'est primordial. On, on travaille à euh, maturité phénolique là-dessus. Je veille aussi à suivre le calendrier lunaire. Euh, je pense que ça a une influence assez importante. Donc, euh, il y a des périodes où on peut faire certains travaux et à d'autres, d'autres. Ce qui fait que ça permet aussi de, de modifier, de changer, de ne pas rester dans la routine. Et maintenant, Amandine, bien sûr, qui vient nous aider depuis deux ou trois ans et qui elle, prend le côté commercial. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles. On le fait en bio, voilà, on a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur, on l'explique beaucoup dans les salons, quand les gens viennent au caveau, on parle énormément. Ça reste une plante, et c'est vrai que cette plante, elle a l'art de pouvoir pousser dans cette région où il y a très très peu d'eau. Le sol, le climat, le, le terroir, hein, plus que la terre, l'entité terroir, hein, notre vent, euh, l'ensoleillement, le, voilà, le, nos pentes, nos coteaux, tout ça c'est no, notre air marin quand il vient tout ça, ça nous parle et ça nous, ça nous... et puis derrière, euh, à nous d'arriver à, trans... à le transcrire dans notre vin. On travaille avec la nature. On n'est pas, c'est pas nous qui, qui décidons tout seul. On fait avec ce que la terre nous donne, ce que la plante nous donne. Et c'est vrai que eh bien, si on en prend soin, on arrive à avoir un équilibre très important, quoi. Et ça nous rend des produits, euh, des, des, des raisins de qualité. Et on le retrouve après euh, au niveau du Là, là dedans il y a des insectes, il y a, il y a des animaux, il y a, il y a la vie, elle est là la vie. Elle est partout la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé, elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée, elle est dans, dans une vigne qui n'est pas désherbée. Elle est dans, ici dedans vous avez toute la et la flore possible imaginable. Enfin, on n'a pas des lions c'est sûr, hein, ils sont à la région africaine, mais ici on a tout le reste. Hein. C'est vrai que c'est notre euh, meilleur salarié ça. Ils ont réussi à transmettre leur passion hein. On a été élevés comme ça et, euh, et je ne dis pas ça du tout comme un fardeau, au contraire, super fière de mes racines euh, et, et, et vraiment une grosse grosse volonté de, de, de continuer ça et de, et de m'inscrire dans, dans le schéma de mes aïeux, hein, de, le côté euh, voilà, vigneron de père en fils, de père en fille, euh, c'est une richesse énorme, c'est loin d'être un fardeau. On a choisi Favre cordon. Comme ça, mais on a bien failli à un moment l'appeler euh, le domaine des filles et femmes, oui. Changer des choses, il faut le faire euh, continuellement, il faut se remettre en question tout, tout le temps, hein, que ce soit, que ce soit mes, mes parents se sont remis en question pendant des années et ils continuent à le faire. On avait invité tous nos copains à faire un bon repas et on, je leur avais dit voilà, on ne quitte pas la table tant qu'on n'a pas trouvé le nom du repas, on n'a pas trouvé. Il y a des tâches très physiques, euh, il faut y le réfléchir autrement, on pense un peu le métier autrement. Mon père m'a emmené, et, et ma mère m'a emmené dans, dans la ville quand il va en danger, et je suivais de, de 10 souches en 10 souches. Ma mère mettait une petite couverture par terre, et hop, elle, elle me mettait à l'ombre de, des cèpes, et hop, euh, tous les 10 souches, elle venait me chercher, elle me mettait un peu plus loin. Mes frangines aussi, qui, me, qui, qui bien sûr euh, mettre la main à la pâte. C'était fabuleux. Et moi, je, je, je vivais au milieu de, de, de la vendange. Je vivais au milieu des vendangeurs. On ne sait pas faire déguster notre vin sans parler de la vigne. On ne sait pas, nous, en tous les cas, euh, dissocier les choses. On sait que eh bien, le consommateur est là pour déguster le, le produit, mais, mais on, on en revient sans arrêt à notre manière de, de fonctionner et de, et de faire venir le, le pied, le pied de vigne. Il y a besoin d'un pa passage avec les intercepts parce qu'on ne désherbe pas euh, chimiquement, donc il faut le faire mécaniquement, ça a déjà été fait une fois. Et là je suis en train monter les appareils ce matin et je vais à nouveau repasser tous les, toutes les jeunes vignes en priorité pour enlever ces herbes là pour qu'elles passent l'été sans, sans ces herbes au pied, qui lui ferait trop de concurrence. Amandine adore travailler le blanc, elle nous l'a prouvé avec un excellent grenache blanc qu'elle a fait cette année qui, a, qui, qui, a, qui se vend très très bien on est en rupture bientôt on y a planté du, du vermentino du muscat d'alexandrie et euh, du vionnier, donc ça lui fera quatre cépages elle va elle va se régaler de, de travailler le blanc quoi. on est sur un ancien lac asséché l'ancien étang, étang de la Banderelle. de la Vanderelle. et c'est vrai qu'on a choisi euh... On a choisi d'adapter les, les, nos cépages euh, au sol. Donc, euh, sur les coteaux on a nos rouges qui sont euh, les coteaux qui sont bien drainés et qui font un peu souffrir la vigne pour les rouges. C'est bien, on a besoin de, de ce côté euh, un peu dur pour avoir toute la finesse des tanins sur les rouges. Et sur les, le bas-fond de cet étang asséché, les terres sont plus argilo limoneuses et, euh, et ça va très bien, ça retient beaucoup plus l'eau et ça va très très bien, ça, ça exprime énormément les. Ça va très bien pour l'expression des grenaches blancs par exemple, des cépages blancs. Le vionnier aussi, on l'a implanté en bas, sur, sur le bas-fond. Les touristes, bien sûr, euh, ne l'apprécient pas toujours. On me dit que si on n'est pas né ici, il nous rend fou. <rire> le cerf, qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le, le vent d'ouest en fait. Hein. Sans vent, on n'aurait pas ce soleil et on n'aurait pas. On n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. C'est un vent qui descend tout le long de, de, de la chaîne des Pyrénées, et qui vient de l'Atlantique et qui, qui, qui se réchauffe au fur et à mesure qu'il qu qu passe sous les terres et qui arrive ici en se renforçant. Le vent est cicatrisant. Euh, naturel, euh, Il euh, sèche, euh, il empêche l'humidité, ce qui est, euh, ce qui est un, terrain, humidité serait un terrain favorable pour tout ce qui est champignons, euh, maladies de la vigne. Après il y a le vent de la mer, le, le, le vent marin qu'on appelle. Euh, ah, il est pénible, hein, mais euh, c'est vrai que c'est un de nos plus grands alliés. Un proverbe dit euh, « vent d'Espagne sert une campagne ». Ça veut dire euh, quand le vent d'Espagne qui vient des Pyrénées, là, juste là, en plein en face euh, du sud, quand il vient, ça veut dire que le vent du nord, le, le vent d'ouest plutôt, ne va pas tarder, le cerf ne va pas tarder à rentrer. La fleur de la, la, fleur de la mandier, c'est magnifique. Vous voyez C'est très bon. Hein ah c'est excellent. Maintenant, il faut que ce soit doux, hein si elle n'est pas douce. Est très mauvais. Hein très bon. C'est une vieille maison qu'on a rénovée. Nous avons à cœur d'avoir de, de, ce gîte vraiment dans le style des maisons de, du domaine. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes et quand elles viennent et qu'elles repartent et qu'elles sont contentes parce qu'elles ont passé un bon séjour, ça nous fait vraiment plaisir. Il y a ce patio où, où il y a des plantes, où il y a des oiseaux. Ce gîte est orienté sur le versant sud du massif de froide et il, donne, il est littéralement au milieu des vignes. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. Et c'est toujours super intéressant, ce week-end encore j'avais quatre couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Front Froide et on a fait une dégustation, ils sont restés deux heures avec moi à la cave et ils ont acheté du vin. C'est une cave qui a été créée dans une vieille bâtisse qui date de 1847. On travaille beaucoup les assemblages de grenache et syrah. On a toute une gamme qui va du vin le plus léger, souple, sans, sans complexe, au vin de garde qu'on élève en barrique. On élève toujours deux ans les rouges avant de les mettre en bouteille et puis de les mettre à la vente. En Rosé, on travaille beaucoup sur le Mourvèdre, la syrah et le grenache. C'est une vendange tardive de grenache blanc donc, euh, on appelle ça une vendange passerie sur souche. Euh, on a, on a, en fait, on laisse, on laisse quelques rangs du grenache blanc. Euh, on, en va, on vendange pour faire le blanc sec fin août, début septembre. Et on laisse la, la partie la plus ventée, la plus ensoleillée, euh, on laisse les grappes sur la souche. Et on vient un mois et demi, deux mois plus tard, les vendanger. Et donc les baies se sont séchées. Et tout s'est concentré, le, les arômes, le sucre, les acides, l'eau, s'est évaporée, tout s'est concentré. On ramasse ça à la main, on presse ça en famille avec le pressoir de mon oncle. Euh, et on en tire très peu de jus, mais c'est vraiment du nectar. Et on le met en barrique, hein. on euh, n'en fait même pas tous les ans, ça c'est le millésime 2012. La, pré la fois précédente c'était du 2007. Donc on en fait vraiment que les années qui le permettent. Et on fait euh, très très peu de bouteilles, il y a, 2 trois barriques un, à chaque fois. Il voilà, n'y a, a pas beaucoup de sucre, hein, c'est pas un liquoreux, c'est que du sucre naturel, donc c'est plutôt un moelleux. Il faut désacraliser euh, tout le vocabulaire euh, technique ou, ou même euh, un peu euh, ronron là, autour du vin. Il faut dire les premiers trucs qui nous viennent par la tête. Tout est, tout est vérité, qui, qui est... Qui peut dire qu'une que, que, qu sensation est fausse Qu'un qu qu sentiment, qu'on on, on a des sensations quand on déguste. On, on, il faut essayer d'arriver à se lâcher. La première impression est la bonne. Et il n'y a, a, a rien qui est déjà préécrit. Il n'y a pas de vocabulaire du vin. Il faut juste dire ce qu'on pense. Et, euh, ce que, ce qu voilà, Vraiment ce qu'on a... Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a, y a rien de... Il n'y a rien de tracé dans le vin.